je serai le Français de tous les Français. Mieux, mieux, mieux. Yes. Pour cette polémique, ces vidéos sur Internet, vous pouvez nous en parler Oui. Alors premièrement, sachez que je suis en colère, car ce n'est pas moi qui les ai uploadés. Oui, non mais là. Non mais ça compte quand même. En plus de ça, la demoiselle de la vidéo m'a agressé. Je suis la victime. Eh bien voyons voir ça, puisque nous avons le clip. c'est parti Et nous, à discuter un petit peu. Tu Bon, j'imagine que je serai pas président. connaissez, vous êtes le plus clean. En vrai, vous avez vos chances. C'est vrai. Toi aussi, fais de la politique et, et tu te feras incarcérer que des années plus tard. Yeah. Salut à tous, on espère que cet épisode vous a plu. Pour ma part, j'en veux encore insulter Ligue de m'avoir fait pousser la chansonnette sur celui-ci. J'espère que vous saignez pas trop des oreilles, que ça vous empêche pas d'aller voir les épisodes qui sortent la veille sur son TikTok. Je vous ai mis le lien en description. Prochain épisode, la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt.